Merci beaucoup, euh, le cher téléspectateur euh, de notre chaîne euh, Bounia Today TV. Euh, nous sommes là aujourd'hui avec vous sur notre chaîne, encore. Et nous avons l'artiste musicienne, l'artiste qui est vraiment bébé, l'artiste qui a chanté, l'artiste qui chante au rythme des gospels. Et cet artiste s'appelle bien l'artiste euh, bébé Dorcan, ce que vous le voyez auprès de moi ici. Euh, elle va se présenter euh, et puis vous allez euh, savoir si comment est-ce qu'elle a elle est, euh, est arrivé à chanter, comment est-ce qu'elle est, qu est euh, parvenu à, à comprendre qu'elle a le don là, le don de Dieu et le don de chanter. Alors, merci beaucoup. Alors, soyez toujours attentifs et soyez toujours connectés. Merci encore à Bébé Dorcas. Bonjour. Bonjour. Oui, Bébé Dorcas, vous pouvez encore vous présenter comment on vous appelle souvent. Moi, on m'appelle Djali Mousseke, toi Dorcas Jali Mousseketo Dorkans Dorkans, tu as quel âge pour l'instant J'ai 10 ans Tu as 10 ans Et comment est-ce que tu as commencé à chanter Tu as commencé à chanter à quel âge À 8 ans Ah bon Bébé Dorkans a commencé à chanter à 8 ans Et pour l'instant Vous nous voyez en direct de cette chaîne Elle a déjà 10 ans Et Bébé Dorkans Comment est-ce que Comment est-ce qu'il est arrivé euh, que tu puisses comprendre que tu as les dons-là de chanter? Moi, d'abord, j'avais commencé à chanter à l'écodime de la cavettes depuis le bas âge. Et quand j'ai chanté là-bas, un jour, on m'avait donné une opportunité de chanter à l'église que mes parents avaient vu que j'ai aussi un don. C'est comme ça que ça a continué jusqu'à ce que j'arrive, jusqu'à ce niveau-là. Oui bébé donc euh, tu étais d'abord, euh, tu chantais à euh, l'écodime, mais avant de chanter à l'écodime, tu ne chantais pas. C'est-à-dire il y a un jour qu'on t'avait donné l'opportunité de chanter à l'église. Et c'est là où maintenant tu as aussi commencé à chanter à l'écodime. Non, depuis bien avant je chantais à l'écodime depuis l'âge de deux ans. Amor, depuis l'âge de deux ans. Et.. Qu'est-ce qui t'a poussé de chanter alors Qu'est-ce qui t'a poussé de glorifier Dieu à travers ta voix Ce qui m'a poussé de glorifier Dieu à travers ma voix, d'abord, premièrement, quand je chante, j'évangélise, je sauve les âmes des autres personnes. Et aussi, je veux que quand je chante, ça soit honneur à Dieu parce qu'il m'a donné cette belle voix-là pour que je puisse l'adorer. Merci beaucoup. Il t'a donné, donné une belle voix pour l'adorer. Et bébé d'Orcan, je ne sais pas, est-ce que tes parents sont vraiment contents que tu, tu chantes et, ou t, tes parents sont contents que tu serves l'éternel Oui. Et qu qu'est-ce qu que les parents sont en train de dire par rapport à tes carrières solo que tu fais Ils sont en train de me donner accord et accord de courage. Ils sont en train de dire que je puisse continuer comme ça, que dans ma vie, quand même, je serai grande, je ne serai pas à l'heure, mais que je puisse continuer seulement à glorifier l'éternel. Merci beaucoup, euh, bébé Dorcanse euh, Djali. Euh, mais euh, comment est-ce que tu te retrouves quand tu chantes, même pour les stats, tu chantes aussi à l'Ekodim Oui. Et comment est-ce que tu te sens quand tu chantes à le Tes amis te disent quoi Quand je chante à l'école il y a des gens qui même, quand ils me voient en train de chater à l'école il y a des autres même qui se manquent de moi pour dire que, que moi, je suis encore à quoi, enfin. Non, oui, je suis encore à quoi, enfin, mais on me donne seulement des opportunités là pour chater à l'église quand je suis encore à quoi, euh, il veut dire encore que les agadrères, même seulement moi, ils ne les aiment pas et les autres. Car c'est mes parents qui ont développé cette, cette opportunité-là. Ah bon. Merci beaucoup. Uh, ça, c'est bien. Uh, nous sommes avec Bébé Dorcas. Bébé Dorcas qui, qui témoigne sa vie. Uh, comment est-ce qu'elle avait commencé à chanter Et comment est-ce il, il a. Il a et la, et la vie, que, hein, comment est-ce que Dieu l'a parlé et comment est-ce que Dieu l'a donné à corps, la voix d'évangéliser les gens. Et c'est pour cela que nous sommes avec vous, chers téléceptateurs de notre chaîne euh, Bougna Today TV. Alors, bébé, donc, comment est-ce que tu te, tu te sens devant notre, euh, notre chaîne, euh, euh, comment est-ce que tu te, tu te vois devant notre micro de Bougna Today TV je suis vraiment à l'aise et je vous remercie beaucoup. Oui, alors bébé d'Orkans, euh, dans quelques instants, nous sommes encore avec vous. Je suis encore enfant. Et parce que tu es encore à mais tu as les deux là, moi je préfère qu'on t'appelle, pas bébé, <rire> je préfère qu'on t'appelle maman évangéliste et d'Orkans, c'est ce que je voulais, et toi, comment tu vois Non, je suis encore bébé. <rire> oui, d'Orkans, bébé évangéliste, alors je dis bébé, bébé d'Orkans évangéliste. Alors, bébé d'Orkans, pour l'instant, tu as combien de chansons Pour l'instant, j'ai 10 chansons au total. Dix chansons. Alors, rattrape un peu, euh, un peu seulement, que, que, tu as combien d'albums alors? J'ai un album. Euh, l'album titulé? Mapendo. Mapendo. Et Mapendo a combien de chansons? Trois chansons. Alors, Mapendo a trois chansons. Et quest ce que tu avais lancé euh, l'album de la chanson Mapendo? J'avais lancé le 7 juin 2021. Et tu avais lancé ça où À l'espace Victoria. À l'espace Victoria. Est-ce qu'il y avait beaucoup déjà qui qui, qui étaient là ou tu étais avec les invités seulement Il y avait beaucoup déjà qui étaient là. Et c'était à l'esthoria ou dans la salle Dans la salle. Ok, bébé bébé d'orquance. Et après maintenant... Euh, L'asthma l'asthme officiel que tu avais fait, c'était le V7, oui. le V7. Et maintenant, euh, après le, le là, tu avais commencé. Est-ce que tu après le tu as fait aussi des concerts ou bien non? Oui. Et après le tu as fait combien de concerts Un seul. Oh, et pourquoi tu as fait seulement un seul concert Est-ce qu'il n'y a pas le moyen Je ne sais pas, tu n'as pas le, le manager, et tu n'as pas les, les gens qui peuvent te financer, je ne sais pas. Il y en a, mais le temps, je suis, je suis aussi un élève. Mais parfois, il y a les amis qui, qui parlent, il y a des amis qui disent non, vous n'avez pas les managers, mais c'est sont tes parents qui te sponsorisent. Et je ne sais pas, est-ce à part tes paras, tu as aussi les gens qui, qui te donnent quelque chose pour que tu continues toujours à œuvrer Non. elle veut dire tu n'as pas les managers. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que tu préfères faire dans ta vie euh, souvent pour l'évangélisation. Et tu penses quoi euh, pour l'évangélisation Est-ce que tu penses que tu sois comme les autres là qui sont euh, à Kinshasa, à Tanzanie, ou comment Ou bien tu préfères rester toujours à Bounia Non, moi je préfère être reconnu partout dans le monde. Et partout dans le monde, euh, je voulais aussi savoir, est-ce que tu as aussi la euh, chaîne YouTube ou d'autres chaînes Oui. Oui. Alors, euh, Dorkans Adjali, euh, cher téléspectanteur, soutenons l'artiste, musicien, bébé Dorkans, l'artiste qui, qui, qui connaît très bien chanter, mais le problème c'est quoi et elle n'a pas le, le sponsor, elle n'a pas euh, le gens qui peuvent l'aider pour continuer à ses œuvres. Euh, si vous êtes là, vous êtes vraiment le serviteur des dieux. Vous êtes euh, partout où vous nous captez, vous êtes partout où vous nous... Euh, vous, vous, vous voyez que cette image est là et bébé dort quand c'est là. Soutenez nos bébés d'Orkans parce qu'elle veut vraiment chanter, elle veut vraiment servir l'éternel. Alors, euh, bébé d'Orkans à la chaîne YouTube, donne encore la chance à bébé d'Orkans pour que demain, euh, comme je dis souvent, à la paix, bah ne et rien faire à featuring même uh, un à featuring là bas uh, Deborah Lukalu Deborah Lukalu à featuring na bébé uh, je vois aussi même uh, Nabounya de liturie uh, à la artiste so, uh, et si vous avez des des de, de, de, de, de, de, de, de vous pouvez aider quand même un bébé Dorkans alors a bébé Dorkans pour l'instant qu'est-ce que tu prépares pour stages je prépare le filmage. Le filmage de quel euh, album ou de quelle chanson? Des différentes chansons que je viens de citer. Il y a d'abord six, des six chansons. Ah donc ça c'est deuxième album. Oui. Mais deuxième album, donc, bébé Dorcas, tu dis que tu n'as pas les mais tu es à très de faire toujours des albums. Et comment est-ce que tu fais l'album? Ça, le le, le manager, bébé Dorcas. Mes parents me soutiennent tellement. Ok, tes parents, mais qu'est-ce que tu vas dire à tes parents? Bapara, Bakusadi Bapara. Qu'est-ce que bon, donc, qu'est-ce que tu préfères pour le parent, pour tes parents, comme ils sont en train de te qu'est-ce que tu penses pour eux? Que Dieu les bénisse et que Dieu les donne encore une longue vie. Oui, bébé d'orkhan. L'album vous allez commencer à filmer quel jour que vous préférez dans votre passé peut-être pendant les vacances de noël et cet album a combien de chansons 6 6 titres je pense 6 environ 6 et tout, tout tout tout tout ce titre là sera toujours filmé comme vidéo Oui. Et qu'est-ce que tu dis aux hommes de Dieu qui te, te voient à ce moment sur notre chaîne Bounia Today TV? Euh, qu'est-ce que tu peux dire aux hommes de Dieu pour que demain aussi tu puisses continuer? Que les hommes de Dieu qui m'écoutent à cette heure puissent prier aussi pour moi, que Dieu puisse m'aider qu'il puisse me soutenir spirituellement, qu'il puisse prier pour moi, que Dieu m'aide aussi à continuer de l'avant dans l'évangélisation. Ok, euh, Bébé Dorkans euh, prie pour que vous pouvez quand même l'aider euh, à ses œuvres, euh, à l'œuvre la bien. Et si vous voyez même l'image sur Youtube, euh, vous allez voir que Bébé Dorkans est en train de travailler, Bébé Dorkans est en train de faire assez mieux pour que euh, des choses à bien. Et Bébé Dorkans... Euh, euh, le, le chanson, l'album que, que tu avais fait avant, c'était combien de titres Quatre titres euh, Quelle chanson, quelle chanson Obésas, ma la grâce hum, Les signes de la fin Mais bébé Dorcas, si tu as aussi chanté pour la paix Est-ce Pourquoi tu as chanté pour la paix Parce que dans notre pays il n'y a pas d'abord la paix. S'il y avait la paix dans notre pays, si même les gens ne sont pas en train de mourir comme les gens mènent ces derniers temps, s'il y avait la paix, si tout est possible, si même les gens mènent leur voyage par-ci, par-là, mais comme il n'y a pas la paix, tu ne vas pas arriver même vers Ndjougou ici, où tu déjà tué. Là, il n'y en a pas la paix. Moi, j'ai châté cette chasseur pour peut-être évangéliser, pour aider les gens à savoir si qu'est-ce que c'est la paix. Merci bébé d'Orkans. Bébé d'Orkans a chanté pour la paix. Bébé Dorcans veut que la paix soit à notre pays, euh, surtout dans, dans notre province de Littourie et Norquive. Bébé d'Orkans est l'accord à, à la fond, mais elle est en train de penser pour la paix. Chers tels de septentaires de notre chaîne, pourquoi pas soutenir notre bébé d'Orkans pourquoi pas l'aider, pourquoi pas le promouvoir euh, à ses carrières solo, bébé d'Orkans? Euh, comment est-ce que tu vas dire à ces gens-là qui ne veulent pas que la paix soit dans notre province d'Elitourie et des nord C'est que je vais dire à ces gens-là que ça, c'est n'est pas un bon comportement. S'il n'y si en a pas la peine, tous nous allons aussi mourir. C'est c'est-à-dire. Si est qu'il faut la guerre, c'est-à-dire qu'elle aussi ne va pas mourir, nous tous nous allons dépérir. Et notre pays, le Congo, sera plié. Merci bébé euh, Dorcas. Euh, vraiment, tes pensées m'ont fait euh, vraiment penser aussi beaucoup de choses. Si bébé Dorcas est en train de parler pour la paix, pourquoi pas toi aussi parler pour la paix dans de notre, de, de, de notre province de Litoura? Pourquoi pas parler de la paix dans notre province du Nord-Kivu? Pourquoi pas... Euh, être libre à marcher. Pourquoi pas être euh, partout, partout là, euh, là où vous voulez partir. Alors, ça nous fera du bien. Chers téléceptateurs, je vais vous demander d'aider de bébé d'Orkans. De soutenir bébé d'Orkans. De faire tout pour que bébé d'Orkans soit toujours euh, à l'évangélisation. Bah conseil, il fallait, bah, et bah, concert, il fallait bah, bébé, bébé d'Orkans. Alors, je ne sais pas, Comment est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez pour uh, notre bébé Dorcas Et comment est-ce que vous vous arrivez à, à passer sur uh, le, le sujet que, que, que est à de nous donner Bébé Dorcas, votre chaîne YouTube, comment est-ce qu'on peut vous trouver On peut me trouver en, en écrivant Djali Dorcas. Seulement Djali Dorcas on te trouve uh, sur uh, notre chaîne youtube si vous voulez soutenir bébé uh, dorkans, uh vous écrivez seulement dorkans jali uh, si vous écrivez dorkans jali uh, et que ça la moi plaisir uh, peut aimé -E aimer uh, angou -E, ou aimé au pc ba vie au pc ba chance uh, surtout s'abonner sur uh, sa chaîne youtube tu écris seulement dorkans jali qui vous fera plaisir alors, je ne sais pas, Bébé Dorcas, est-ce que tu as d'autres mots à dire pour terminer notre euh, émission d'aujourd'hui Je vous remercie je vous remercie infiniment, vous, déjà, de l'émission de oui, oui. Bounia today, today, today TV. Merci pour m'avoir donné encore cette opportunité de me rendre ici. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, chers télésceptentaires. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais je vais vous demander soutenons notre bébé Dorcas. À bientôt. Ok. <cười> <cười> M'composez-vous à demier, youhai. Et Ishangilia, Ebenezar. Putain, je veux me limiter là. <rire> ah, merci beaucoup. Ah, merci. Merci beaucoup aux chers téléspectateurs de notre chaîne Bougna Today TV. Nous sommes encore aujourd'hui avec vous dans cette émission et dans notre chaîne Bougna Today TV et vous savez très bien que cette chaîne c'est pour les artistes musiciens et parfois on n'a que les artistes musiciens et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là avec l'artiste musicien, l'artiste musicienne qui est présente dans, présent dans notre chaîne Bunya Today TV, la sœur Amizande, Amizande Amizand Kavira qui est présentement ici, l'artiste musicienne Amizande. Bonsoir. Bonjour. Oui, euh, est -ce que tu peux encore te présenter par Deva, <rires> des téléspectateurs qui, qui te voient à ce moment. Ok, merci. Moi, je me présente au nom des amis de Amisante Kavira, Habitat de Bounia. Oui, Amisande de Kavira, Habitat de Bounia. Et Amisande de Kavira, je pense que vous êtes artiste musicien, non Oui. Et vous chantez aussi hein Je chante Vous, vous chantez euh, au, au groupe des gospels, au groupe des profanes, euh, comme on dit, religieux profanes Gospel. Gospel. Mais je, je vois que tu es encore enfant, et comment est-ce que tu as commencé à chanter Mmh, J'ai <rire> commencé bien un enfant quand j'étais petite. Hein. Euh, Quel âge comme ça, j'imagine euh, Bah, je à... Oui, tu qu'il y a... 8 ans, tu as commencé à chanter à 8 ans. Ouais. Et si je résonne bien à 8 ans, tu as commencé à chanter. Et si je te vois encore très bien là, tu as... Hum, à peu près. 17 ans, 16 ans Non, 18 ans 18 ans, j'ai marqué c'est ce Oui, ok Alors euh, Tu as chanté, est-ce que tu chantes dans Dans une Dans l'orchestre Au but, tu chantes Dans une chorale, je pense Non, dans l'orchestre Inditulé, le, les noms c'est titulé groupe la misante Groupe la misante ouais. Mais, mais n'est-ce pas la misante, c'est ton nom c'est mon nom, mais j'avais préféré mettre ça, c'est moi comme ça. Donc, tu as, tu as donné le groupe euh, ton nom, donc, donc euh, je ne sais pas, ou bien c'est tout juste, tout juste euh, votre groupe, toi et ta famille. <rire> <rire> je ne sais pas. Non, c'est le groupe de tout le monde. Toi, toi aussi, tu peux venir même pas avec la famille. Mais mon nom, je ne sais pas. Là, dans dans pas dans, dans, dans, dans, dans, dans ces groupes euh, quand tu dis à mes groupes, Orchestre amusante. Ouais. Moi, je ne retrouve pas là-bas mon nom, groupe Bishop. <rire> Alors c'est ça. Um, amusante. Uh, tu, uh, tu as commencé à chanter à 8 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à chanter depuis uh, cet âge-là C'est que mon but poussé de chanter avec cet âge-là. Premièrement, je fais dire que chanter c'est vraiment j'aimais trop chanter. Mm -hmm. Et quand j'avais vu les gens qui chantent, moi aussi, je me suis précipité à dire ma maman, moi aussi, je vais commencer à chanter avec les autres, c'est pourquoi, et je me suis adaptée, jusqu'à maintenant, je me fonce toujours des continuer. Donc, il donc, y a quelqu'un qui vous a montré à chanter Oui, <rire> euh, ou, euh, il y a gens. Ici à Bounia ou dans d'autres provinces Dans d'autres provinces, comme nord Kivu, Kinshasa, euh, et ici à Bounia aussi et à Bounia, si tu peux citer, qui t'avait un peu montré à chanter Ici à Bounia? Oui. Ok, je peux dire euh, aucune idée parce que je, je chante. <rire> oh, mais il y a, a quelqu'un qui vous a montré à chanter ici à Bounia, mais comment est-ce que tu vas oublier son nom Moi, tu es à Bounia? Je suis à Bounia, mais j'ai... Ok, je ne peux pas oublier Isaï. Isaï, ouais. il chante dans quel groupe? Le groupe là de, C'est Sky. Sky. Sky, c'est l'anglican, je pense. Non non, c'est Cébéka. Cébéka. Sky. Alors, euh, pourquoi donc? Pourquoi tu as, pourquoi tu as compris que euh, chanter c'est votre don? Pourquoi Et comment wow. J'avais compris que chanter chantais ce modo parce que moi-même, j'ai essayé moi-même à la maison. Et pour moi-même, j'ai dit non, non, non, non, j'essaie d'abord. Là, là tu as écouté d'abord la chanson, du de, de chanson profane, « Oui, pas. Rassemble de... » <rire> Oui, avant avant Alors. mais... Euh. Quand j'ai compris que vraiment je suis né dans la famille chrétienne, il faut que moi-même je montre vraiment ce qui se trouve dans notre famille. C'est pourquoi je me suis dit, j'ai vais montrer ce que Dieu m'a donné pour être musicien. Et ton père, est, ton père est pasteur euh, Même pas. Et ta mère, elle est peut-être maman barintienne hum, Si. Oh. Ouais. Et lui, elle est aussi dans quelle église Protestante, c'est C'est ouais. Pour les ils sont où? Pour l'été, je suis à Boutembo, pour veste du nord qui vous. Okay. Et toi, tu es resté à Bounia, pourquoi en Distance avec tes parents, je ne sais pas. Et je, me suis, je me suis décidé seulement moi de venir résider ok Ok. Alors, amusante, euh, je pense... Euh, euh, quand tu chantes, est-ce que tu comprends quelque chose quand tu chantes Tu te dis ça comment quand tu chantes à l'église Ah oh, oui, oui, j'ai ça langue qui descend vers les ténèbres. Je te dis. Alors, quand je chante et Vers les ténèbres. Ouais. Oh. Vers le ciel aussi, tu ah. sais. Alors, et... je vois, tu dis que tu as l'orchestre, tes propres orchestres. Ouais. Et... L'orchestre, qui t'avait donné l'idée de créer l'orchestre L'idée de créer l'orchestre. L'idée, oui. hein? euh, c'était sorti seulement de moi-même. Hein. Mm -hmm. Mais parce qu'il parce que y, a, y a beaucoup de chorales, même à CBK, il y a beaucoup de chorales, il y a, y a aussi des orchestres, je pense, à CBK, là où vous pouvez aussi chanter, mais tu as créé, est-ce que tu as coopéré, coopéré avec les pasteurs pour qu'ils te donnent quand même hein, la chance là de créer d'autres orchestres, je ne sais pas. Oui, c'est l'orchestre indépendant. C'est l'orchestre indépendant. Donc, euh, même si, euh, donc, tout ce que vous allez préparer, ça dépend de toi. Et même pas, il faut que je que d'abord, les grands les... <rire> et de l'église, s'il accepte je peux faire, mais s'ils refusent, à Ah, mais dans votre corps, vous êtes à, au nombre à combien Nous sommes au nombre de 15. 15 Mais j'avais dit, oh, 15 c'est déjà choral, groupe choral. Mm -hmm. Là on change, ce n'est pas encore orchestre non non tu sais pas comme ça comme comment comment tu, tu, tu as l'orchestre mais il parce que moi je pense que l'orchestre c'est tout, tout juste peut-être euh, euh, 8 à 7 personnes ou 5 personnes bon peut-être avec le musicien vous pouvez arriver jusqu'à 11 12 mais quand vous êtes euh, donc le 15 là c'est tout le monde avec le le, le le le le guitariste ou bien seulement les chanteurs. C'est moi les chants, les guitaristes ne sont, sont pas même pas là. Et alors, vous avez combien tu, tu as combien de guitaristes hein? Donc, au complet, tu as combien de musiciens De musiciens Oui. Jus... 7, comme ça. 7, 7, plus 15, ça fait combien fait combien <rire> <rire> N'est-ce pas, vendu Ouais. Alors, c'est déjà un groupe choral. Et je ne sais pas, est-ce qu'il... Y... Depuis que au créa qui euh, orchestre, est-ce que tu as un concert privé oh, au Yayo Yayo? Bien sûr. Où? Le premier, j'ai fait les concerts déjà ici, c'était populaire pour moi. C'était où? À Pergola. Pergola. Ouais. Pergola, l'espace est à Hoho -ho? ouais. oh, mais l'espace il est assez petit là. Non, je ne pas trop. Eh, non, non, parce 500 que... personnes étaient arrivées. 500 personnes, ah. ne nous trompent pas. Ah, je ne trompe pas, j'ai obligé. vraiment... Go la esquive, 500 personnes. Même ça, je ne sais, sais pas. Même ça, ça, c'est quand, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était comment. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les autres qui avaient condé. ce n'était pas moi. Moi j'étais. Mais quand tu chantais là-bas, tu, tu as vu combien de personnes Donc, c'est le point. <rire> comme quand tu chantais au podium, là, tu as vu combien de personnes Je vis. Alors, euh, ce jour-là, c'était à l'occasion de quoi Du de... Bonne année. Bonne année. Ouais. Euh, le, le concert était intitulé comment parce qu'il y a des concerts qu'on qu qu qu surnomme, il y a peut-être euh, l'eau l'éternel par exemple, c'est aussi le, le, le nom qu'on peut surnommer aussi le concert. Il y a aussi euh, bienvenue, hein? bienvenue. Euh, moi, c'est pas moi de vous donner les noms. Ouais, Toi, tu ouais, connais ouais. pourquoi tu avais, tu avais créé, euh, tu avais fait le concert. Alors, ouais, je sais pas. J'avais créé ça seulement pour la célébration de terminer la l'année 2000. 22. Ok. Et quand tu chantais, quand tu chantais, il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient là, n'est-ce pas ouais. Alors, est-ce que tu as préparé le cancer dans tes propres fonds ou bien y a des gens qui t'avaient quand même euh, donné ceux de, de, de main hein? J'avais des gens qui m'avaient aidé, ils m'avaient donné un peu des conditions, mais j'ai apprécié. Et ça, ça aussi fait quelque chose. Oui, ça m'a aidé vraiment. Et quand il y a 15 personnes, vous savez, pour l'instant, quand, quand il y a des, des groupes, quand vous, vous êtes dans, dans, dans, dans, dans le groupe comme ça, quand il y a des musiciens, le musicien change seulement qu'après le produit, on va lui donner quelque chose. Est-ce que toi tu, tu fais ça ou bien tu. tu Est-ce que tu raisonnes à faire ça ou bien tu fais parfois je le fais parfois, c'est mon droit vraiment. Et tu payes les musiciens comme des théâtres et nous. <rire> <rire> wow. si je paye les musiciens, parce que si on prend les chants, aussi je dois les donner quelque chose. Je les donne au moins. 10 dollars. Par chantier Et si, par exemple, tu prépares les cancers, il n'y a personne qui a... Bon, donc, tu as préparé, il y a seulement 10, 20 ou 15 personnes qui sont dans la salle. Et tu trouves seulement 20 dollars. Et comment est-ce que tu vas te retrouver avec le musicien Non, je l'ai dit que moi, que non. Donc, il n'y a pas l'argent de vous donner. On va donner mais Mais qui va aller donner maintenant Et toi, tu travailles aussi je ne travaille pas, mais, mais je gagne l'argent quand même en français des musiques, là je peux payer les musiciens. Mais comment ça je ne comprends pas Et Comme je sais si je peux trouver l'appel d'une personne, j'ai vu ta sur YouTube. je peux vraiment vous soutenir avec 10 dollars, comment ça je peux manquer l'argent pour payer les musiciens Ah bon okay. Et tu, tu, as, tu, as, tu as combien d'albums pour l'instant C'est seulement le l'album le titre de l'album Ebenezer Ebenezer ouais. et Ebenezer c'est Jésus Jésus Jésus Mungou Zambé mm -hmm. Mm -hmm. alors je sais pas euh... seulement hum... l'album euh... Ebenezer Ebenezer ouais. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses et, et puis c'est aussi vidéo ou bien c'est seulement le deuxième. C'est vidéo. Oui, c'est combien de titres? Six titres mais là, les quatre titres qui n'ont pas filmé, mais j'ai besoin vraiment de. Hein? De filmer ça hein, cette Pourquoi? année. Pourquoi? Donc là, là tu vas tu vas là comme je vois tu, tu vas directement distribuer l'album parce que mm, tu es marié? Non. Et pourquoi tu, tu n'es pas marié J'entends seulement la grâce des dieux. <rire> Alors tu peux pas y aller se marier quand bon, maintenant, peut-être en 2026. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Wow. quoi trois ans, c'est trop long. C'est pas trop les savants. Aussi de terminer d'abord mes études. Après avoir terminé les études, et maintenant je serai capable de bien gérer les foyers. Est-ce que euh, quand tu, tu, tu, tu te prépares pour se marier, est-ce que tu penses que quand tu seras chez toi, est-ce que tu vas aussi continuer à servir Dieu comme tu serves maintenant Bien sûr. Et comment ça Je continuerai toute ma vie. Bon, parce qu'un jour, que, quelle stratégie que tu vas utiliser pour servir l'éternel encore là où vous êtes c'est à dire euh, quand vous êtes chez vous avec ton mari j'ai vu chanter après j'ai vu chanter mais aussi j'ai prétendu aussi être pasteur et ah, mais... être chante j'ai prétendu aussi être pasteur pour prêcher les gens Hum. Ouais. Alors, euh, moi à un moment donné j'avais parlé avec euh, Christine Choucho quand, quand elle était à Bougnon, j'ai parlé avec Christine Chouchou pour lui demander est -ce comment est-ce qu'elle serve Dieu pendant qu'elle est mariée, et puis euh, comment est-ce qu'elle est en train de faire des choses comme ça, bon, elle m'avait dit non, Bon. et elle a d'abord la chance, elle a eu euh, le mari qui comprend qu'il il faut qu il serve, il faut qu'elle serve Dieu. Alors je ne sais pas, est-ce que toi aussi tu penses sur ça un jour Oui, je pense qu'il faut que Dieu me donne vraiment un beau mari là, qui va me comprendre sur toutes les activités que je préfère mmh. faire. Alors, merci, je voulais deuxième chose que je voulais demander. Est-ce que vous êtes sur YouTube euh, Ouais. Et pour vous trouver sur YouTube ouais. Il faut écouter ma maison et Kavira, uh -huh. tu vas me trouver facilement. Est-ce que tu es chansons que tu as, tu as aussi, tu as, tu as mis aussi des chansons sur YouTube quand Et quand oh, donc quand tu, tu as des chansons, est -ce que, comment est-ce que tu as vu le quoi le, le, le vie des chansons là sur YouTube? Le vie c'est vraiment et puis, mais c'est pas vraiment totalement, les gens n'ont pas encore vu ça bien. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dis pour les fans ou les serviteurs de Dieu qui te voient en ce moment sur notre chaîne Bounia Today TV Ok, ce que je veux vraiment, c'est ce que Batu as dit vraiment. Mmh. Alors le nom sur YouTube c'est qui Amisante Kavira. Amisante Kavira. Voilà. Alors merci beaucoup. Alors euh, je ne sais pas qu'est-ce qui euh, tu vas essayer, tu vas, tu vas avoir va d'essayer de chanter et puis tu peux nous donner les, les, les, le numéro comme si on te trouve vraiment sur, bon, je sais pas, ton adresse seulement sur le réseau social. La fois c'est les réseaux sociaux. C'est moi mission, si tu es pris mission, tu vas me trouver. À, à penser les numéros ici. c'est sont 90, on a 4, 24, Ok. Est-ce que tu as aussi le manager Oui, j'en ai. Combien de managers qui tu euh, d'alors Pour le moment, j'ai 4. Ouais. Ok. Alors, merci beaucoup. Alors, alors c'est bien, je pense... Euh, Aujourd'hui, nous sommes avec toi. encore. Euh, nous voulons terminer notre émission sur chaîne YouTube, euh, Bougnatou TV. Je ne sais pas, est-ce que tu peux essayer un peu de chanter pour que les gens savent que non, ça c'est euh, vraiment une chantre de l'Éternel. <rire> Alors, je ne sais pas. Ok, ça va, c'est mon travail, je dois chanter. Oui, et puis tu chantes le titre de l'album, Ebenezer, je, je pense. Ebenezer. Oui. Ok, Ebenezer. Okay. Un composé à dommia, yuhai. Et donc à caboulini, yuhai. Eh, bénéza, yuhai. Un composé à dommia, yuhai. Et donc à caboulini, yuhai. E Shang-Lia e je peux me limiter là-bas. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais tiens, tiens, bien chanté. Il faut, il faut continuer toujours à chanter comme ça parce que euh, ça nous fait plaisir. Mais il faut prier aussi Dieu beaucoup pour, pour avoir quelqu'un qui, qui peut te supporter aussi quand tu chantes parce que c'est tout à fait dur. Quand tu pars à l'église et tu laisses le mari à la maison et quand tu pars à la répétition, tu laisses le mari à la maison. Ça devient vraiment une chose grave là. Alors je ne sais pas, est-ce que, euh, là je salue d'abord tout le monde qui nous voit, qui nous voit. À notre chaîne Bounia TV, je vois Opes Pacifique Béton quelque part, je vois euh, Radio RTR Bounia, je vois le directeur Copeta lui-même, hein. euh, jeune sénateur, Papa Léo Mouana, je vous salue à penser, et sur, chaîne, euh, sur notre chaîne Bounia TV, je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres mots pour terminer Je ne sais pas. Oui, le mot seulement, j'ai besoin seulement de soutien des populations. Oui que la population puisse me soutenir pour le travail ce que je me suis vraiment entrée dedans. Mmh. Parce qu'on commence souvent quand on ne sait même pas si on serait connu, par exemple même par, même par une personne. Oui. Mais Dieu enfin fait grâce, à nous, nous sommes déjà connus par un certain nombre de personnes. C'est pourquoi j'ai dit des. Continuer toujours comme ça, des publier aussi des envies, des vidéos, si tu as mon, mon vidéo, tu publies moi, ça va m'aider. Ok, euh, je sais pas, est-ce que euh, quoi tu prépares dans cette année 2023 Si en es moi, je prépare beaucoup de choses. Et oui. Comme moi, je ne des pas de concerts, moi de mon album. ok Heureusement, je prépare aussi là. Le filmage et plusieurs filmages Ok Alors uh, Bandeko c'est tout juste okay. uh, L'artiste musicienne Amizande, Azana Azanaposa et Nabino. Alors c'est pour cela que tu crées Notre chaîne Today TV Pour que tu promouves ta musicien et ça la moins fierté. Alors l'artiste-musicien Amizande Kavira Aza complante Donc Azana Batounio Soyou osala Kyo Salakoye Madabango Sauf Azana Poussa Et la moi plaisir O Salisae Azana projet 2023 Projet Zamingi Télé et Koussoungayo Alors à la prochaine fois Sur notre chaîne BouniaToudei TV de vous savoir en place. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur Bouyatsudai Télévision. Nous étions avec vous la fois dernière et où nous avons essayé de parler du processus électoral, l'identification et certaines euh, certaines contraintes rencontrées dans les différents centres de la province de Lituanie. Aujourd'hui, ça sera dans la même corbeille d'idées, mais nous allons essayer un peu d'aller le plus large possible. Nous avons le plaisir de recevoir dans ces plateaux des Bouyatsudai. L'acteur politique maître euh, Georges Lunduringa, que je dis et bonsoir et bienvenue sur Bouygues Today. Bonsoir, bonsoir messieurs les journalistes. Très content de vous recevoir. Hein? Merci beaucoup. Euh, voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes pendant le moment euh, euh, de l'enrôlement qui a été lancé depuis le 16 février 2023. D'ici le 17, cette euh, identification sera clôturée dans la troisième ère opérationnelle qui, aujourd'hui, englobe la province de l'Itouri et certaines pour en citer que euh, euh, celle-ci. Alors, euh, Chacun descend à sa base de manière à sensibiliser, à s'envoler vraiment dans son fief, ce qui peut lui rassurer encore confiance auprès de sa euh, base, comme on a toujours l'habitude de le dire. Il n'était pas indifférent, il est aussi descendu dans sa base qui est une le territoire d'Indjougou, précisément à Nizi. Maître Njiringa, nous allons essayer de parler avec vous. Quelle a été euh, la motivation qui vous a poussé au peuple euh, de descendre, de quitter Bounia pour aller s'enrôler euh, à Nisi. Bien évidemment, merci pour d'abord la, la parole que tu m'accordes, Monsieur le journaliste. Apparemment, je suis allé à Nizi, qui est bien sûr mon fief. Euh, où j'ai grandi et puis à Nice, je suis allé parce que je devais aussi contribuer dans la sensibilisation des électeurs afin d'aller euh, massivement se faire enrôler, se faire identifier dans des différents centres identification que la CENI a organisé et puis a installé dans les différents territoires, donc dans toute euh, la République démocratique du Congo. Euh, puis est étant notre pied, se trouva euh, dans la chefferie de Mambisa dans, dans le territoire d'Enchugu. Euh, comme motivation, en premier lieu, je devais passer à Nizi car il, me, il nous a été semblé que la population était à corps distraite. On pouvait, en tant que fils de terroir, on devait aussi passer leur faire foi qu'effectivement la République est décisive. Le président de la République, le chef de l'État, ensemble avec l'organe compétent qui est bien sûr la CENI, sont déterminés à identifier et puis à poursuivre avec les cycles électoraux quand on avait déjà commencé notre... Et pays à partir de Démoila et puis d'une façon ramasser la mission qui m'a poussé d'aller à Nice. Euh, nous avons suivi, vous avez été accueilli euh, de manière chaleureuse. Est-ce que votre arrivée a été euh, préparée davant plat pour juste se faire de santé politique ou être parlé dans l'opinion ou comment Monsieur Patrick, je vais te dire que. Ma présence à Nizi, ma présence, ma présence tout comme à Igabariere, à Fataki, à Mungwalou, dans tout le territoire d'Njougou, ne peut pas être préparée. Car ma présence déjà dans le milieu, c'est la confiance qui est euh, bien en va, fondée, qui est bien en va, installée au fond, même du cœur de toute population du territoire d'Njougou, euh, car... Nous n'avons aucun problème avec les personnes dans les territoires. Et aussi, on a toujours voulu la bonne gouvernance, on a toujours souhaité que les pays aillent d'une bonne marche, que les pays retrouvent une bonne santé, surtout dans tout ce qui concerne la vie communautaire, tout ce qui concerne la gestion des restes publics. Monsieur le euh, Voilà, euh, Je vous rappelle que nous recevons Maître euh, Georges Mirinatouilleau acteur politique mais aussi, mais aussi euh, euh, membre de l'UPC parti cher à Thomas Lubanga que je n'ai pas euh, évoqué au début dites-moi un peu est-ce que l'UPC est consommé euh, dans le territoire d'Endjougou euh, comme vous avez voulu porter le drapeau de ces euh, partis dans le territoire d'Endjougou merci encore une fois pour la parole car je constate que moi-même, je me fais partie euh, de l'UPC et mon adhésion à l'IPC est euh, motivée, non pas seulement par la conviction de l'appartenance, de l'appartenance tribale ou quoi que ce soit, mais j'ai été convaincu sur euh, l'idéologie politique que carne l'UPC. L'IPC, l'Union des Patriotes Congolais, cher au président. Euh, Thomas Lubanga Dilo était parti très populaire dans notre chère province de Litori. Aussi était parti qui prend toujours la bonne gouvernance pour cette république. Nous avons toujours voulu, en, en lisant les statuts, en lisant même les projets sociaux que l'UPC a, l'UPC ce que cette république marche dans une bonne ligne de conduite. Voilà, et puis, et puis je, je vais peut-être placer une précision. Au sein de l'UPC, moi je suis le secrétaire fédéral en charge de la justice et des droits humains. Et d'après cette charge que, qui m'a été eh, accordée par l'UPC, entre autres les, différentes, les différents cadres, les différentes autorités du parti, c'est suite à la confiance placée en moi et aussi suite à, à mon savoir-faire, aussi savoir agir. Monsieur le journaliste. Euh, voilà, euh, rentrons euh, sur euh, l'enrôlement des électeurs. Vous avez suivi euh, euh, le, fait, le cri ou peut-être la sonnette d'alarme que tuent la population et pour dire de Bourdieu, que certains centres, il y a des contraintes logistiques, entre autres, la carence des machines, le débit en retard en fait d'identification. Des, des en tant qu'acteur politique, est-ce que vous avez aussi fait ces constats à euh, là où vous venez oui monsieur Patrick, j'ai été à Nizi, j'ai été à Katoto, j'ai été à Fichama, j'ai été aussi au village Iga Barrière 1, j'ai été même à Mabanga. Quelque part nous avons senti eh, les bons déroulements, mais d'autre part on a vu, on a constaté que quelque chose ne marchait pas. Et ce qui ne marchait pas, entre autres à Katoto, jusqu'à l'heure où nous parlons. Les machines déployées dans le centre de Katoto, centre, ça c'est dans l'école primaire de Louvangiré à Katoto. Plus rien ne marche. Les machines déployées là-bas ont été tombées à panne et depuis le dimanche passé et aujourd'hui voilà nous comptons jour pour jour. Six jours, et les machines ne sont toujours pas ramener et les, les électeurs, les prétendus électeurs qui s'alignent, qui, qui qui sont vraiment soiffés d'aller se faire arroler, mais eh, ils ne sont toujours pas encore servis. Ailleurs, on a constaté aussi que les kits électoraux actuels, nous félicitons d'abord euh, le, les bravours du chef de l'État, aussi euh, celui de la CENI, mais ils lancent quelques épines qui ne peuvent toujours pas marcher parce que on a constaté que les kits avec les systèmes solaires, les panneaux solaires, parfois, lorsqu'on lorsqu connaît et peu la disparition du soleil, que, lorsque le soleil ne fait pas un bon temps, là, on sent que la machine n'est pas allumée et les, les prétendus électeurs sont à, à la queue et puis ils parviennent à tarder, ils, ils traînent et peu la, la, la, la, la, la ligne d'attente. C'est ce qu'on a, on a pu constater quelque part. Alors, vous avez eu le temps de changer avec votre base, bien évidemment. Euh, Est-ce qu'on a aussi à vous peut-être euh, relater qu'il y a euh, certaines manœuvres de des jetons, peut-être euh, euh, il y a des règles professionnelles qui ne sont pas respectées par les agents de la CENI. Oui, monsieur Patrick, je ne vais, je vais pas directement vous dire que j'ai senti ou bien j'ai écouté cela, mais quant à, quant à moi, d'après quelques euh, écoutes, bien sûr, on a... Euh, on a toujours des murmures. Dit-on que les murs aussi odorait J'ai pu écouter aussi, bien que je ne suis pas un mur. j'ai pu écouter aussi que, quelque part, il y a le monnayage, Bien sûr, les policiers qui sont commis pour la garde, surtout dans chaque centre, il y a des pareils comportements que, bien sûr, nous ne les généralisons pas. Certains policiers parviennent à demander, à recommander peut-être aux, aux prétendus électeurs de leur donner peut-être quelques montants, quelques sommes d'argent, afin qu'ils s'alignent et paye rapidement pour qu'ils soient vite servis. Euh, voilà, on avait peur avant que l'enrôlement soit lancé, parce que le premier délitre, bien évidemment, c'est une province en proie de sécurité, les groupes armés font tellement de la pilule. Et chose grave est qu'il y a un peu euh, une accalmie pour l'enrôlement des électeurs. Comment expliquer euh, ces phénomènes oui, monsieur Patrick, Ça, sur ces plats, je vais vous dire qu'il y a une calmie, bien sûr, mais qui n'est pas générale, qui est encore partielle jusqu'à ce moment, car il y a encore des zones où la population ne parvient pas à circuler, la population ne parvient pas à faire des mouvements, Et encore certains coins, certains un recoin de la province où la population n'a pas accès, entre autres il n'y a pas longtemps. Euh, sur les réseaux sociaux, on a vu des images où ce sont les groupes armés qui gardent même les, euh, les centres de description et ce qui est pour les électeurs. Ce, ce qui n'est pas bon, car on doit toutefois reconnaître que c'est d'une même république, une même armée, une même police. On doit, on doit, on doit normalement pas avoir d'autres... Euh, armées parallèles encore avec les FARDC et puis avec la PNC qui pouvaient euh, assumer cette mission qui est bien sûr de la République. Et ça, et qu'on a entendu, on a connu. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler euh, du processus électoral l'identification des électeurs dans la province de l'Itsuri cette identification est en train de connaître certaines euh, difficultés entre autres les difficultés liées à la logistique et, euh, au déplacement du matériel ainsi de suite euh, nous avons réussi pour vous euh, maître Georges qui était descendu dans sa base en fin fait, de s'enrôler comme les font euh, d'autres acteurs politiques dans leur euh, base respective. avec vous, vous euh, nous avons suivi euh, le président de la CENI Denis Kadima, qui a remis un document de, de la République auprès du président de la République euh, regroupant quelques contraintes, entre autres, les, faits, les contraintes logistiques, les contraintes euh, financières, ainsi que les contraintes sécuritaires, particulièrement ici à l'Est, il dit que si euh, toutes ces contraintes ne sont pas euh, relevées, il ne peut y avoir un glissement euh, des, des faits de, de, de, de l'organisation des élections. Est-ce que ça vous dit déjà quelque chose sur une euh, probable euh, transition euh, qui s'est fait entendre Monsieur Patrick, encore je vous remercie, chaque fois je vous remercie pour des différentes questions car ce sont des questions pertinentes et puis ce sont des questions qui vont permettre à ce que euh, nos, euh, nos, nos interlocuteurs, nos les spectateurs, les je spectateurs pense. bien sûr soient aussi euh, sérieusement informés car c'est leur droit mais aussi une chose que je veux vous dire que ces différentes contraintes que vous avez énumérées bien sûr pas vous autres euh, je pense que ce n'est pas euh, souhaitable que nous connaissions, que cette République connaisse encore euh, une séance, soit une période de la transition. Nous allons souhaiter, nous souhaiterions chaque fois que euh, les processus électoraux déjà amorcés par la CENI, Et bien évidemment, que ce ne soit pas euh, une période de la transition préparée, nous ne souhaitons pas. Nous voulons ainsi que ça continue jusqu'à ce que nous atteignions et nous arrivions aux élections effectivement à la date prévue par la CENI. Le calendrier étant sorti, nous allons et bien sûr qu'il y, qu y ait des contraintes sur le plan sécuritaire, logistique, etc. Nous demandons aussi, nous allons souhaiter toujours au gouvernement de mettre les points sur les i, là où les choses ne marchent pas, qu'il les fasse, que sur le plan sécuritaire aussi. Voilà, on vient d'écouter que le chef de l'État dans sa dernière participation aux au Genève, je pense. bien sûr, merci pour le complément. Il a fait une mention selon laquelle les groupes armés codeco qui, bien sûr, s'emmènent des terres chaque fois dans la province de l'Itouri, aussi les MV3 vers le Nord-Kivu et le Sud-Kivu ne vont plus continuer à participer dans les processus Nairobi, bien sûr, Nairobi 4, qui pointe à l'horizon d'ici quelques mois. Et si moi je pense que jusque-là, euh, nous allons continuer à sensibiliser et nous allons aussi demander que le gouvernement, que le chef de l'État fasse chacun à son tour, à son niveau, ce qui lui revient comme tâche, afin que les électeurs qui sont aujourd'hui en soi d'aller aux élections d'ici là à l'enfer du premier mandat du chef de l'État euh, au mois de décembre et entre autres les vacances de ces mois-là, de décembre. Je, je, je, je rappelle que les élections vont se tenir le, le 20 décembre mais que cela ne tienne euh, maître... Est-ce que vous pensez qu'on qu peut privilégier aujourd'hui la question euh, des élections au détriment de la question sécuritaire aujourd'hui la plus grande du, la plus grande partie du Nord qui va être occupée par le M23, même si on ne veut pas le, le citer sous gouvernement. On mais nous devons quand même voir est-ce qu'on peut organiser les élections au moment où le pays est agressé. Oui, monsieur Patrick, euh, le chef de l'État Sorta en a fait. Il a fait, et selon euh, qu'il avait conçu l'idée d'organiser les élections, bien sûr. Tout en écartant, tout en isolant d'abord quelques une, deux problèmes. Vous êtes maître avocat, est-ce que c'est vraiment euh, euh, euh, C'est vraiment... Euh, euh, comment je peux dire est ce que vous vous êtes maître avocat, vous connaissez très bien les droits, lorsque vous privez une partie de la population, cela ne veut pas, en fait, cela, cela ne montre pas la façon dont vous les privez euh, du droit le plus légitime qu'il les reconnaît la Constitution. Bien sûr, cela d'abord nous en disconvenons dis pas. Mais monsieur Patrick. Une chose est vraie, et que le chef de l'État a bien sûr le monopole de repousser, de retarder un peu euh, la date de l'organisation des élections lorsqu'il constate que le pays est menacé. Mais bien sûr, cela émane parce que lui doit demander euh, à l'organe compétent, qui est bien sûr la Cour constitutionnelle, euh, c'est la Cour constitutionnelle qui doit lui valider ses euh, reports, soit ses. Euh, oui, bien sûr, ces reports épais ou bien les repoussements à la date d'organisation des élections. Mais une chose que je ne veux pas, euh, aussi je ne souhaiterais pas que ça arrive pour cette république, est que les élections ne soient pas retardées, ne soient pas repoussées. Bien sûr, nous sommes dans une république et la République démocratique du Congo est capable de faire face à toute force négative qui est possible. Que ce soit étranger, que, que, que, que nationaux. Euh, Monsieur, vous allez constater avec moi que rien ne peut échapper à la république pour faire face à toute force négative. Quelle soit la rébellion, quelle soit m 3 que ce soit le Codeco ou Tchina quoi, quoi que ce soit, n'importe quel groupe euh, armé, ne peut pas échapper à la frappe de la république. Nous sommes une république, le Congo doit faire euh, montre à la face du monde qu'elle est responsable, qu'elle est indépendante, qu'elle est souveraine. C'est ça ce que nous allons souhaiter que et, ça soit fait dans cette, dans cette République. Euh, merci, euh, estimé Georges. Euh, mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes euh, au terminus de cette euh, très très belle émission, le débat congolais, euh, auquel nous avons eu le plaisir de recevoir euh, l'acteur euh, politique euh, cadre de, du parti politique. Euh, IPC Partuchère, et leader Thomas Lubanga, qui est euh, descendu dans sa base de Nisi pour euh, sensibiliser la population à pouvoir prendre prendre leur euh, carte. Lui-même il se fait enrouler. Et je pense que vous avez suivi euh, depuis la aiguille toutes le manœuvre qui sont passé là-bas. Mais que cela ne tienne, je pense que nos images peuvent prendre. Voilà, il a pris sa carte. Il a pris sa carte dans la en fait euh, bien évidemment à Nizi donc euh, nous sommes vraiment à la fin de cette émission je ne sais pas maître, est-ce que vous pouvez avoir un dernier mot euh, à la population iturienne et pourquoi pas aussi à la population congolaise qui est en train de vous suivre dans cette émission bien merci, monsieur Patrick la dernière chose que je peux demander est d'abord je vais droitement vers nos jeunes qui ont pris des armes fait de conquérir si pas conquérir, fait de trancher et les gorges de leurs frères, leurs sœurs, leurs mères continuent à violer, continuent à massacrer. Ce sont leurs frères, ce sont leurs sœurs, ce sont leurs mères. Nous allons leur faire un appel à revenir au patriotisme, à revenir vers la raison, en fait de venir construire ces pays, cette province ensemble. Nous sommes dans une province très très très riche, parmi les provinces les plus riches de la République. Pourquoi prendre des armes contre sa population Pourquoi prendre des armes contre la République Revenez à la raison, revenez. Il n'y a que seul moyen de conquérir le pouvoir, c'est entre autres les élections. Revenez, conquérissons ensemble le pouvoir et on va enterrir un jour. Et nous allons euh, devenir ce que nous pensons être. Et aussi, nous, devons, nous demandons encore à la population itourienne de ne pas se décourager, d'aller, de continuer, de se faire arroler massivement, se faire identifier dans les différents centres. Bien évidemment, on peut toujours avoir des, des difficultés liées à la machine, aux kits électoraux, etc. Ne vous découragez pas. Aujourd'hui, tu peux venir euh, au niveau du centre, tu trouves que la machine n'est pas chargée, on te promet de revenir demain. Faites ça, ça, Faites ça toujours. Chaque fois que tu es promis, revenez. Car c'est au droit, aussi ton devoir. Merci. Voilà, nous sommes vraiment, vraiment arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de vous quitter, je vous demande de bien pouvoir prendre votre abonnement pour ne pas rater aucune, aucune des émissions que nous allons produire pour vous. Nous allons essayer de vous servir au grand complet. Patrick Ndibouvan était devant euh, ce micro et James Faz était derrière la caméra. Je vous retrouve demain avec Pascal Kakoraki et Son pour euh, la même à lire. Au revoir. Alors, normalement, selon la logique d'un pays démocratique, l'armée, donc les militaires, s'il y a mille populations dans un millier, il fallait que ça, donc 10% soit... De... La diplomatie, c'est ce qui est a de, de Châté, Je vous dis que la diplomatie, c'est défini comme euh, hein, une, donc, des moyens mis à place pour exercer la politique étrangère. Et là, on doit avoir aussi des retombées euh, dans les paniers de la ménagère. L'armée, nous, nous, ce n'est pas à dire que nous avons l'unique armée, c'est l'FRDC, nous aimons nos militaires, mais on est, nous ne sommes pas respectés sur la scène internationale, surtout au niveau de la défense nationale. Aujourd'hui, nous allons parler politique dans notre émission « Débat congolais », que nous avons le plaisir de recevoir dans cette grande émission « le communicateur de l'ECD, Bruno Aculissende, qui sera avec nous dans cette émission pour parler de, du processus électoral. Bruno Aculusende, bonsoir et bienvenue sur Bounia Télévision. Bonsoir messieurs les journalistes. En tout cas, je suis content et je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent à cette terre ici. Voilà, euh, je vous avais dit déjà que nous serons là pour travailler à votre euh, à vos besoins. Nous allons parler politique, nous allons parler éducation, nous allons parler euh, sport, nous allons tout traiter. Mais avant que nous commençons l'émission, nous vous demandons de pouvoir vous abonner sur la chaîne YouTube Today euh, pour ne pas rater aucune des actualités de la province, pourquoi pas de la euh, de la RDC. Aujourd'hui, nous allons parler processus électoral. Vous savez que le processus électoral a été lancé euh, depuis le 16 février 2023 dans la province de Litouri. Mais euh, chose qui est étonnante, c'est seulement la ville de Bougna euh, qui avait euh, débité avec euh, l'identification. Les autres territoires avaient quand même euh, été lancés. Les lancements dans d'autres territoires étaient lancés. Euh, dans les jours euh, euh, suivants, pour dire que euh, les 16, on a rendu seulement la ville de Bounia qui était euh, euh, entrée dans, les, dans la danse du processus électoral et les autres territoires, entre autres Mahagi, Mambasa, Haru et euh, Hiru, euh, plutôt Ndjougou, ont euh, suivi après. Alors nous allons essayer de parler comment se passe cette euh, identification des électeurs, comment... Euh, se passe euh, cette identification, je voudrais dire, dans les coins et recoins de la province de Litouri Nous avons euh, le plaisir d'en parler avec Bruno Akulissene. Bruno Akulissene d'entrée de jeu depuis le 16 février 2023. Le processus électoral, soit l'identification des électeurs, a été lancé dans la province de Litouri. Comment jugez-vous euh, le déroulement de ce dernier euh, avant que nous entrons dans euh, le brief débat bon, Vous savez, messieurs les journaliste, c'est vrai que depuis le 16 février dernier, on avait lancé cette opération ici à Ville-de-Bougna, presque en Iturie en général. Alors selon l'évaluation à mi-parcours que nous avons faite, en tout cas l'organisation est chaotique, je peux le dire seulement comme ça, l'organisation est chaotique, il n'y a pas vraiment une chose satisfaisante qui peut être nous nous, nous, nous, nous, nous étonnés de suite, nous n'avons pas vu quelque chose de spécial, c'est-à-dire l'organisation est tellement chaotique parce qu'il y a trop d'irrégularités que nous avons retrouvées ici à Ville de Bougna voire même en dehors au niveau, au niveau intérieur de la province donc le mal est profond heureusement que vous avez choisi un très beau sujet que nous allons débattre, mais malheureusement j'ai pensé que nous devrions avoir ici un co débatteur surtout le président de la CENI ici au niveau de la province, Mais c'est Jimmy Anga malheureusement il n'est plus là, même son représentant alors, nous allons en parler. J'espère que prochainement, nous serons avec lui, parce que j'ai besoin de parler avec lui, compte tenu de ce que nous avons observé aujourd'hui dans, ce dans cette opération qu'on a lancée en Iturie. Euh, voilà euh, là, voilà euh, l'entrée euh, dans le débat euh, du jour qui processus électoral dans la province de Dans la province de l'Iturie, comment se déroule l'identification des électeurs euh, il a été prévu 5, 715 centres euh, pour recueillir, pour recueillir, ou peut-être pour recevoir le récurrent. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tellement de plaintes sur le plat provincial dans, les, dans la manière dont ce processus est en train de se dérouler. Vous, en tant qu'opposition... Euh, est-ce que vous pouvez déjà vous dire qu'il y a des doutes pour euh, euh, la tenue effective des élections, si cela sera euh, effective Et est-ce qu'on peut déjà envisager des, des fraudes qui sont euh, montées déjà dans la vape comme les dénoncent les autres Vous savez d'abord, monsieur le journaliste, ce qui est là, c'est clair qu'il y aura des fraudes électorales, parce que ce que nous avons observé ici, ce n'est pas vraiment... Euh, ce que la, la CENI a organisé à NITURU, voire même à Kinshasa, que DENI ce que Denis Kadima a traité d'organiser, c'est chaos électoral. Ce n'est pas vraiment euh, les élections crédibles ou tout ça, parce que compte tenu de ce que nous avons observé euh, comme irrégularité dans les différents centres d'inscription ici à Ville de Bougna, voire même de l'intérêt, parce que nous recevons à tout moment. Les messages venant de l'intérieur, des concitoyens congolais, et qui nous avouent que vraiment ça ne va pas dans n'importe quel centre au niveau de l'intérieur, Mambasa, voire même voire même Haru. Alors c'est ça ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment la crédibilité dans cette affaire. On a publié, je ne sais pas combien de centres, c'est ça, combien de centres ici. Alors jusqu'à présent, il y a d'autres centres qui ne fonctionnent pas. Vous voyez, monsieur le journaliste, il y a d'autres centres qui ne fonctionnent pas. On ne sait pas, ils n'ont pas encore avancé des arguments ou de nous donner des explications claires par rapport à ça. Mais on nous a parlé seulement de 7 à 15 centres, ainsi de suite. Mais il y a d'autres centres qui ne fonctionnent pas jusqu'à présent. Mais ceux qui fonctionnent ici, par exemple à Bougna, mais il fallait voir. Je vous donne l'exemple très rapidement du quartier Lembabo. La semaine passée, on a amené des machines là-bas. Et ces machines, ça a roulé seulement deux jours et c'est tombé. Et ça a connu une panne. Jusqu'à aujourd'hui, là. Le, le, le quoi, le, cette opération s'est arrêtée là-bas. Alors je ne sais pas si. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'était les, pr les préparations ou quoi je me, je me demande si la CENI, -ce que la CENI ne s'était pas bien préparée. C'est pour cela que j'ai sollicité d'ailleurs la présence de ces messieurs de la CENI ici. Si, il allait nous dire est-ce qu'il y a un problème L'argent qu'on a débloqué, euh, ou soit le budget qu'on a fait pour les problèmes de la CENI ici, si, est-ce que ce n'était pas suffisant Parce que nous constatons vraiment ce qu'on appelle ces baclages, on est en train de bacler les choses. Ici, à à quoi à Limbabwe, hier, voire même, à, même pas à Limbabwe, ici à gartier -Ho -Ho. la fois passée, il y a un habitat qui nous appelle, il y a ce qu'on appelle aussi les marchandage donc on est, on, veut marchander aussi, on est en train de marchander cette opération, les policiers qu'on a mis à garde, donc on est en train de, on a mis à la disposition, dans les différentes descriptions, certains demandent de l'argent en de livrer euh, les jetons aux, aux citoyens congolais, alors que c'est un devoir civique, c'est-à-dire le mal est profond, c'est pour cela que je vous dis, il y a d'autres personnes qui ont tourné derrière la logique de la loi. Parce que la loi nous disait quoi Les gens seront sur les rats. Vous voyez ça C'est-à-dire, les gens seront sur les rats. Mais vous allez trouver quelqu'un qui est à l'extérieur, on l'appelle seulement dans la, de, de, de, okay, à l'intérieur on, on de la maison là-bas, et il arrive, il prend la carte, et il rentre. Alors, c'est là qui sont sur les rats, ça crée maintenant ce qu'on appelle la frustration. Vraiment, il y a beaucoup de choses, c'est les journalistes. D'autres personnes ont préféré d'ailleurs tourner cette logique-là. Alors, au-delà au, au de ça, nous avons constaté aussi il y a ce qu'on appelle le monnayage. Il y a trop de monnayage que nous avons, nous avons observé eh, dans presque tous les salles. Donc, les, les difficultés que nous avons racontées à Bougna ici, c'est presque inanime à, aux différents euh, autres endroits eh, de l'intérêt de la province. C'est-à-dire, monsieur le journaliste, ici, là, pour dire que. Les, les élections aussi seront crédibles, vraiment. J'ai des doutes parce que ça ne reflète pas vraiment l'image d'une très bonne élection. Euh, voilà, Bruno Akulsendé, vous dénoncez tout ce que vous avez rencontré comme difficulté. Est-ce que vous avez vraiment eu le temps de de vous rendre dans tous ces centres parce que, vous savez, vous êtes de l'opposition, peut-être vous pouvez dénoncer juste pour peut-être stimuler l'opinion publique. Est-ce que vous avez eu le temps de descendre sur terrain vérifier dans tous les coins et les coins de la province comment Est-ce que se déroule fait cette opération d'identification des électeurs Vous savez, ici, là, je ne peux pas... Je ne suis pas venu pour stimuler ou encore inciter la population à nous croire. Mais nous disons ce que la population est en train de vivre dans les différents centres d'inscription. Ici, à Bougna, j'ai circulé moi-même dans certains centres ici. Et ce que j'ai vécu là-bas, c'est le chaos. Ce n'est pas, pas vraiment euh, ce qu'on peut appeler vraiment préparation des élections. Non, c'est le chaos que nous avons, nous avons vécu là-bas. Donc, il y a d'autres centres, vous allez trouver qu'une seule machine. Alors il fallait voir l'effectif maintenant de la population, la statistique de la population d'abord de Bouña ici, on peut estimer à Mio. Alors Mio, vous mettez une seule machine dans un centre et c'est déjà là avec le délai de 30 jours. Il fallait voir maintenant est-ce que les 30 jours là on trouvera ces populations déjà à rouler tous, c'est ça le point de dérogation. Vous allez trouver que les populations sont submergées dans les différents centres d'inscription ici à Bouña. Vous au niveau de l'intérieur, nous recevons des appels par-ci, par-là, parce que nous, nous sommes de l'opposition. On est à traiter, de. Euh, les populations s'adressent à tout moment pour dire que non, non, si nous, ça ne va pas. J'ai reçu les, les, les, les appels et les, les textos au niveau du territoire d'Irumu, euh, Ndjougou, Mahagi, et par-ci, par-là. À Irumu, d'ailleurs, il, il y a un monsieur comme ça, une autorité que je ne vais plus citer son nom. Il, sait, il veut s'autoproclamer comme il est aussi agent de la CENI là, lui là il prend des décisions unilatérales alors que la CENI c'est une commission euh, nationale indépendante c'est une commission à l'appui à la démocratie alors on ne peut pas se réveiller petit matin vous prenez des décisions unilatérales alors que cette commission a tout un mécanismes de prise de décision alors c'est pour cela que ça c'était la difficulté qu'on a, qu a retrouvée là-bas dans la chefferie de Wallace et beaucoup plus précisément c'est-à-dire là-bas il y a un problème qui a bloqué le déroulement de cette opération. Et, au niveau des Jougou, à mongol vraiment, je vous donne l'exemple de Mongoual. Mongoual, là, il y a beaucoup de populations parce que c'est une zone minière. Là, il y a vraiment une ribambelle de populations. Et ça, maintenant, avec la qualité de ces machines, ça ne va pas là-bas. La, la terre, surtout, ce qu'on a décrié plus, c'est la, la terre dans cette opération. Parce qu'une seule machine ne peut pas... Par jour, vous allez trouver que ça a rôle seulement 30 personnes, 20 personnes. Une personne peut se tenir devant hein, la machine qu'à 3 heures, 2 heures temps. Alors, il fallait voir... Les délais qu'ils ont donnés à 30 jours, là, je ne suis pas vraiment sûr si ça peut arriver à satisfaire eh, la population de la province de Litori, à moins qu'ils prolongent encore. Parce que moi, je ne suis pas euh, sûr que cela peut être vraiment proportionnel euh, à partir de la statistique de la population de la province de Litori. Nous avons sionné nous-mêmes, messieurs les journalistes, que personne ne vous trompe pour dire que nous, nous parlons mais bien ce que nous n'avons pas vécu. Moi-même. Si on est ici à la Ville de Bougna d'assurer cette description, et ce sont les réalités que moi j'ai vécues, c'est-à-dire ce que je parle, ce sont des réalités apiriques, ce que j'ai trouvé sur terrain, c'est ça un peu. Voilà, Prino, de vous, euh, vous dénoncez ce que euh, vous appelez de quoi que euh, dans le déroulement d'identification des électeurs. Mais Il y a eu le délégué du président de la Commission électorale nationale indépendante qui a été reçu par le gouvernement militaire. Il se félicite du déroulement de, de, cette, de cette opération d'identification électorale. Cela n'est-il pas peut-être une contradiction de votre part, vu que la Commission électorale nationale indépendante se félicite du travail qui est en train d'être fait et vous vous contredisez Cela n'est-il pas peut-être une duplicité ou une mauvaise foi vous savez, ces gens sont venus ils ne peuvent pas parler, au contraire, je sais que le gouvernement ici parle, parce qu'ils sont presque dans, hein, dans la même boîte. Donc ils vont venir tenir des discours comme un prêtre comme ça, qui est devant la télévision, je peux dire ça comme ça. Donc cette délégation qui est arrivée, j'ai l'impression que peut-être se faut pas informer sur l'Assemblée de la province, il devrait d'abord se former à profondeur, nous là il y a personne qui peut être formé plus que l'opposition. Parce que les gens de la majorité qui proposaient pour les déplacer, de guerre, alors que ces déplacés aussi ont le devoir de se faire relais, Parce que ce sont des Congolais. Ce n'est pas, pas par leur propre volonté qu'ils s'étaient retrouvés ici à Bunia. Ils ont des villages là-bas, dans les territoires d'Njougou, Magui, et ainsi de suite. Et dans leurs villages respectifs, ils devraient cultiver ici de suite. Alors, ils sont arrivés ici à Bunia, c'est volontairement. C'était suite aux hostilités. Vous-même, vous savez qu'il y a une milice Côte qui est très active dans les territoires d'Njougou. C'est ça ce qui a provoqué le déplacement de ces citoyens congolais. Alors, dès lors qu'ils sont Arriver ici à Bouna, ils ont aussi les deux, ils ont ces droits-là. Donc, les devoirs civiques de se faire arrôler. Alors, la délégation-là, jusqu'à présent, même pas cette délégation, même pas aussi le président de la CENI nous a déjà donné ou soit éclairci euh, l'opinion publique sur le sort de nos frères ici qui sont déplacés. Parce qu'il ont aussi le droit de, de, de, de s'arrôler. Autre difficulté que nous avons rencontrée, monsieur le journaliste, si lui, il, a, il arrive pour jeter les éloges, je ne sais pas, pour le déroulement euh, de cette opération à Nitouri. Vous allez trouver dans d'autres centres, les machines fonctionnent avec les panneaux, panneaux solaires. Euh, Côté à l'époque que nous avons. Est-ce que faire fonctionner une machine avec euh, un panneau solaire, c'est un problème C'est un problème parce que s'il n'y a pas le soleil, est que, comment est-ce que vous allez faire Parce que moi, je suis venu là-bas et j'ai trouvé à un moment donné que les gens entendent d'abord le soleil. C'est à ce moment-là qu'il y aura l'énergie. On commence les élections, donc l'enrôlement. C'est ça un peu, Ce sont de, vraiment ce sont des défis euh, terribles qu'on doit relever. Et moi, j'ai sollicité beaucoup la présence du président de la CENI. Malheureusement, il devrait être à face de moi pour lui dire ça. Ça fonctionne avec les panneaux solaires dans d'autres centres. Et c'est ça, ça c'est une difficulté. Parce qu'il y a beaucoup de populations qui arrivent. Et comment est-ce qu'ils vont s'arrêter Ils attendent d'abord le soleil. C'est ça le problème. Donc sur si les places sécuritaires aussi, nous avons des problèmes que nous avons euh, retrouvés, monsieur le journaliste. Donc notamment, d'abord, vous-même vous avez suivi que dans les différents centres, Anjougou, même Magi, Irumu, et, et par-ci, par-là, les autres centres sont sécurisés par les groupes armés. Et c'est inacceptable dans ce qu'on appelle état de siège. Vous voyez ça? Et là aussi, ce n'est pas. Ça, ça c'est vraiment. Il n'y a pas. On dira, que, on dira quoi? Quelqu'un dira que nous avons une mauvaise foi, mais ça, ce n'est pas la mauvaise foi. Ça ne peut pas se faire. Et les autres descriptions de l'enrôlement soient sécurisées par les groupes armés. Là où il y a Codeco, c'est la Codeco qui sécurise. Là où il y a Zahir, c'est Zahir qui sécurise. Là où il y a FPIC, c'est FPIC. Est-ce que vous trouvez ça normal Moi, je ne trouve pas ça normal parce que c'est contre la loi. Euh, voilà, euh, mesdames, mesdames, et messieurs, vous êtes en train de suivre euh, votre émission euh, « Débat congolais ». Nous sommes avec Bruno Aculissende. Il est communicateur de l'ECD parti cher à l'opposant Farouche Martin Fayoulou. Euh, je vous rappelle que nous parlons du processus électoral, l'identification des électeurs dans la province de Litouri, dans tous les coins et recoins. Comment euh, cette identification se déroule? Nous entamons déjà la troisième, la troisième semaine de cette identification des électeurs. Est-ce que les nombres effectif des électeurs sera atteint au vide de quelques quoi ici évoquées. Euh, la question est en train d'être développée avec euh, Bruno Kilisende. Bruno Kilisende, vous avez euh, soulevé quelque chose euh, pour dire que vous constatez que la plupart des agents de la CENI sont euh, peut-être les fait, le, le, le militant de l'IDPS. Est-ce que cela est une, euh, juste une façon de, de, de se manquer du parti au pouvoir juste ou bien à miser la galerie Vous savez, la situation de nos frères, le personnel qu'on a recruté, pour dire que, bon, normalement, ils se comportent. Moi, j'avais appliqué ces mots, ils se comportent textuellement. Mais ce n'est pas une manière de se moquer, parce qu'eux aussi, ils ont répliqué autrement. J'ai attendu les réactions. Mais ce que nous avons vécu, parce qu'ici, là, les élections qu'on est en train d'organiser, la CENI ici, c'est sous le mandat de l'IDPS. Bon, beaucoup de choses, on va jeter sur l'IDPS. Il ne faut même pas. Parce que quand vous êtes au pouvoir, il, fallait... il ne faut pas se comporter comme, euh, hein, comme, euh, oube, ou comme un opposant, tout ça. Et je pense que ici, là, la CENI, bien que la CENI, ce n'est pas une structure politique, mais c'est organisé sous le mandat de M. Tisekedi avec, Parce que lui, là, il est de l'IDPS. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui, on va côté l'IDPS, même à 2023, ce qui sera évalué. À tous les niveaux que ce soit au niveau local et tout ça, ça sera toujours le DPS qui sera euh, évalué. C'est pour cela que nous là, ces gens-là qu'on a recrutés là-bas, ils sont derrière. Il y a d'autres personnes qui sont incapables de démarrer des machines. Nous avons dit ça au départ. Hein? Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont cette difficulté même d'éteindre aussi la machine. Vous allez vous mettre là-bas presque 40, 40 minutes, même une heure, deux heures aussi les gens se mettent. Donc là, la terre là vraiment, ça, ça, ça, ça, ça je n'arrive pas à comprendre. C'est le problème d'expertise ou quoi C'est ça le problème. Donc... Vraiment, le mal est presque congénital au niveau de la province de Litourie sur cette histoire de l'enrôlement qu'on a. là. C'est bien que la population s'efforce parce que c'est un devoir civique, un devoir vraiment patriotique, que chaque population doit avoir sa carte parce que la carte ici elle va permettre à cette population, surtout ce que nous voulons, que la population s'enrôle massivement, bien qu'il y a des difficultés, alors cette population doit s'enrôler massivement parce que cette carte-là va lui permettre d'aller au vote, il va voter. Et c'est là où maintenant il faut changer surtout la classe politique actuelle parce que ça a échoué lamentablement à tous les niveaux, au niveau local, provincial, voire même au niveau national. Aujourd'hui là nous sommes en donc les, les, les, nos territoires sont agressés, on ne coopera pas, donc moi je demande à la population de ça rouler. et aussi nous allons changer cette classe politique actuelle qui a failli à sa mission. Euh, voilà, euh, parlons élection euh, du décembre 2023. Vous avez suivi le président de la République euh, lors de sa récente allocution devant euh, le Conseil euh, des Nations Unies. Euh, il a dit que euh, en fait, la présence du M23 peut hypothétiquer les choses. Donc il y a déjà des forts, euh, des forts doutes pour dire qu'il peut ou ne pas avoir les élections, est-ce que euh, la Mouka peut euh, peut-être donner euh, une chance au président de la République pour dire que cherchons d'abord la paix, trouvons d'abord euh, la sécurité pour la population de l'Est et puis on va voir les élections après. Vous savez, cette expression de, de, de, de, de Tiseke, c'est une expression de la panique et de la peur déjà des élections. Et ils, sont adrés, ils, ils opèrent des élections déjà. Parce que quand il dit que euh, la situation, donc les élections, ne risque pas d'avoir euh, lié euh, donc dans notre pays euh, parce qu'il y a les sécurités ou soit il y a la guerre dans les pays. Maintenant, quel est son travail Lui, il dit qu'il fait la diplomatie, il est en train de circuler ici de suite. Mais quel est maintenant Parce que moi, je connais la diplomatie, monsieur le journaliste. Si vous faites normalement la diplomatie agissante qu'on est en train de chatter ici, on n'allait pas être à ces, ces niveaux Mais ici ça dans ça notre pays. On se voir quand même que la diplomatie produit des effets. Mais où là Ça a produit où Parce que jusque-là. ce n'est plus sous un régime de, de, de notifications des. Ça, c'était juste une manière de contenir la colère des populations du Nord Kivu qui revendiquait à un moment donné le départ de la MONUSCO. C'était ça. On a, on a contenu la colère de cette population, en levant cet embargo là, disant que bon, de, disons nous alors la vérité. Depuis qu'on a levé cet embargo, c'est que déjà, déjà, c'était combien de, donc il a, c'était même pas une cartouche, il n'a pas encore non, acheté. Non, non, non, Bruno, il y a des avions, euh, des, des chasse qui s'y qu'on a acheté, Mais visible, où sont ces avions On est agressé ici. Lui-même, il a appelé les m 23 des terroristes. Mais lui, il a perdu. Pourquoi on ne peut pas utiliser ces avions sur les? Alors que ces gens-là sont train d'avancer? vous Est-ce que vous savez qu'à à, à cette terre-ci, le les nord qui voit vraiment presque à danger Voir même notre piège. Parce que si aujourd'hui, Goma tombe, Bougna aussi, nous, a, nous aurons des difficultés. Alors, ici, il dit que ce type n'a jamais même acheté une cartouche, même pas la, la tenue militaire. Pas, pas, pas une on... il y a des avions qui sont achetés. Il n'a même pas acheté... Il n'a même pas acheté la tenue non, aussi aux militaire. Mais ça, je vous non, dis, si c'est si vrai, il n'a qu'à présenter ça d'abord. Nous parlons au nom de la nation, euh, nous devons euh, informer de manière très euh, confortable. Bien, bien sûr, mais nous, là, nous voulons, nous voulons les coquets, monsieur le journaliste. Ce n'est pas, je ne me vante pas, je suis politologue à formation. Donc, nous, là, nous, nous visons les coquets. Donc, les facts, c'est que nous voyons, il ne faut pas, euh, on ne peut pas raconter la sociologie populaire pour dire que les choses qui n'ont pas vraiment, c'est superficiel. Non, nous, là, nous visons les coquets. Parce que si on n'a pas encore présenté ça, moi je dirais qu'il n'a même pas encore acheté une, cart une cartouche. Et même pas de tenue aussi. Parce que d'ailleurs, depuis que c'est de haute pouvoir, quel est le bataillon qu'il a formé Il n'a jamais même formé une compagnie pendant son régime. ce régime. Est-ce qu'on a formé non, les bataillons que vous, vous, vous devez savoir que euh, la formation de, de, de, de militaires, c'est un processus, et si on les forme, on, on, on ne viendra pas vous dire que non Bruno, on est en train de former. Là, ce sont les secrets d'État, tu dois savoir. Mais normalement, on forme pendant neuf mois. Ici, là, si c'est quatre ans déjà, il est au pouvoir. Mais on forme les bataillons à neuf mois. C'est ça. Alors, normalement, selon la logique d'un pays démocratique, l'armée, donc les militaires, s'il si y a mille populations dans un millier il fallait que ça donc que 10% soit des militaires aujourd'hui comme nous là au Congo nous sommes estimés par exemple à, à, à 10 millions si par exemple nous sommes à 10 millions on devrait avoir 1 million de militaires mais c'est ça maintenant le problème chez nous ici la diplomatie, ce qui est qu y a de train de Châté je vous dis que la diplomatie c'est défini comme hein, une doc moyens mis à place pour exercer la politique étrangère et là, on doit avoir aussi des retombées euh, dans les paniers de la ménagère. C'est-à-dire, on doit avoir une capacité pour être respecté sur la scène internationale. Vous là, vous pouvez nous dire que nous sommes respectés sur la scène internationale, sur quoi L'armée, nous, nous vraiment... Ce n'est pas à dire que nous avons l'unique armée, c'est FARD. c'est nous-mêmes nos militaires, mais on ne nous sommes pas respectés sur la scène internationale, surtout au niveau de la défense nationale. C'est ça ce qui pose problème, parce que la diplomatie, vraiment, y, on insiste beaucoup sur la défense euh, nationale, parce que Autrement, on peut dire que la diplomatie, c'est une maison d'armes dans laquelle les pays se blessent comme ça, à à blaga. Ce sont des choses pareilles, je peux le définir ici. Alors, ce que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas une diplomatie agissante. Parce que si c'était la diplomatie agissante, qu'est-ce qu qui lui empêche aujourd'hui de donner l'ordre leur... frapper ces gens-là jusqu'au Rwanda Parce que lui, lui, il se dit le commandant suprême des forces armées. Alors, est-ce que c'est est, est moi qui, qui, qui aurais écrit ça euh, voilà, euh, mesdames et messieurs vous comprenez que euh, nous sommes en train de chuter euh, sur euh, cette émission euh, nous avons réussi pour vous Bruno acculissé les communicateurs de euh les idées partis euh, à Martin Fahul dans la province de Litzuri. Avec lui, nous avons essayé de parler sur le déroulement de l'identification des dans la province de Litzuri. Dans tous les coins et recoins de la province, vous avez suivi ses euh, arguments, vous avez suivi ce qu'il a pu évoquer comme euh, difficultés rencontrées, mais également, il a aussi euh, appelé la population à pouvoir s'enrôler massivement. Brina de nous chitons, qu'est-ce que vous pouvez donner comme recommandation à la CENI de manière que tout ce que vous venez d'évoquer ici comme difficulté soit bonifié afin que les choses aient de plus en plus mieux dans quelques minutes Je vais maintenant demander aux autorités ou aux services de sécurité de l'Itourie d'aller se rassigner davantage parce que nous avons appris que les Banyabouchi qui sont dans le territoire du Roumou et aussi sa Sarol. Et c'est ça un problème maintenant parce que nous là, on n'a pas encore eu L'origine de ces gens-là, ils n'ont pas d'origine, on doit nous éclaircir. Ça, Ça c'est un, une, une recommandation que je donne au service de sécurité de l'Iturie parce que nous avons été alertés depuis avant euh, hier que ces gens-là s'arrêtent là-bas. Alors que les étrangers, ce sont des, des, des, des réfugiés étrangers, comment est-ce qu'ils vont s'arrôler C'est-à-dire cette question vraiment, je laisse le ballot au service de sécurité d'aller euh, suivre à profondeur et puis nous donner des détails. Au niveau national, mais c'est les journalistes, pour en sortir de ce que nous vivons ici. Parce que ça, c'est le chaos électoral que je vous dis. Ce n'est pas les élections qu'on est en train de préparer. Vous-même, vous avez suivi au niveau de Kinshasa. Tato, on a retrouvé des kits électoraux dans les véhicules des députés de l'Union Sacrée, de suite. Cela montre suffisamment que ces gens-là opèrent des élections. Nous, là, ici, on n'a pas peur de qui que ce soit. Quelqu'un qui va se présenter devant nous, nous allons l'écraser. Heureusement que nous n'avons pas un adversaire. Chilombo si n'est pas un adversaire à nous. Chilombo va se mesurer avec ça. Vous savez, il n'y a pas une loi qui nous oblige à appeler Chilombo président de la République. C'est facultatif. Je vous dis qu'il ne peut pas faire face devant l'opposition. Parce que il a le son adversaire, c'est son bilan chaotique au niveau de la province, voire même au niveau national. C Vraiment, Chilomba est un morceau dire avec ce là Et sur le plan provincial, l'état de siège a produit quand même des effets favorables Non, non, non. L'état de siège est vraiment... Si vous lisez l'ordonnance que Chilomba a, a décrété, l'état de siège avec l'ordonnance, si vous visez la logique de cette ordonnance, mais il y a détournement de billes, on a détourné la mission. Parce que moi, je connais que l'état de siège, c'est un régime spécial. C'est défini comme ça, dans les droits euh, constitutionnels. C'est un régime spécial qui est décrété, bien sûr, par le président, dans le but de relever les défis qui a dépassé le gouvernement des civils. Alors que là, vous allez dire que l'État n'a jamais réussi à tourner, ça je vous dis. Euh, voilà, nous sommes vraiment à la fin à la fin de cette euh, grandiose émission. Euh, Patrick Ndibou, euh, j'étais devant euh, ses micros. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il peut y avoir une préoccupation que nous n'avons pas abordée quitte à vous de nous le faire savoir parce que euh, Bruno Akilicende est toujours là il viendra répondre à l'une de vos préoccupations que nous n'avons pas pu soulever mais que cela ne tienne nous vous demandons de bien pouvoir vous abonner sur la chaîne YouTube Bunyatsuday afin que vous ne ratez aucune aucune information de la province, pourquoi pas de la République de moitié du Congo nous vous disons énormément un grand merci merci, voilà euh, derrière la caméra il s'appelle euh, James Di Maestro, que j'ai toujours appelé Moukouba. euh Je vous retrouve euh, le samedi pour une autre émission. Cette fois-ci avec euh, Pascal Kakoraku, le député provincial de Lituri. Au revoir.